Démonter le cache. Attention, petite. Euh, on va commencer à aller se promener ailleurs. Alors, une fois qu'on a démonté le cache, on va desserrer. pas besoin de desserrer totalement, le de quoi le faire en sorte qu'elle bouge. Par contre en haut, il va falloir desserrer un peu plus. On desserre aussi le support la pompe à eau. alors on n'a pas besoin d'enlever complètement. Il va falloir desserrer complètement. En haut, on va devoir desserrer. En haut, l'axe qui se trouve ici cette chose là avec la clé de 17 plate et on va desserrer derrière l'alternateur ici l'écrou de 13 qui est à l'arrière donc j'enlève complètement la protection qui va me gêner là je récupère la rondelle qui est tombée et je vais desserrer cet écrou qui est là, qui me permettra la rotation, On enfin, pas trop le desserrer, un petit peu ça suffit, il va permettre la rotation de l'alternateur, après je vais aller desserrer derrière l'autre écrou, le contre-écrou de fixation de la patte, le contre-écrou il est ici, c'est du coup on va desserrer, bouger Normalement on doit pouvoir le repousser, si on ne repousse pas, il faut faire levier pour l'avancer, le, et là je vais pouvoir enlever la courroie. Alors je vais l'alternateur sur son axe, ici, donc la courroie va pouvoir s'enlever avec plus ou moins de bonne volonté. Et là on est coincé par la durite d'eau. Alors moi j'ai dû enlever ce collier qui était ici précédemment. Et on peut le déclipser. Il est assez souple et on va aller passer derrière. Donc là, on a enlevé la courroie principale d'alternateur et de circuit primaire de refroidissement. Alors pour la pompe à eau, et là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'elle passe pas bien. Moi, j'ai pas trouvé d'autre solution que de démonter la patte de support. Il y a certainement mieux à faire, mais je n'ai pas trouvé. Onlève les deux écrous. Faites attention à ne pas les perdre. Voilà. Donc là, on peut enlever la pompe et retirer la courroie. Et voilà. Donc à ce stade, j'ai enlevé, ôté pendant les deux anciennes courroies de pompe à eau et d'alternateur. Maintenant il va falloir remonter les neufs. Alors j'ai remonté la courroie M19 de la pompe à eau. J'ai pas de technique magique, c'est toujours un petit peu galère. Parce qu'elle a du mal à passer derrière cette poulie. Il y en a tendance à abîmer un peu la poulie. Ouais moteur en faisant ça Alors, parfois je vais dans l'autre sens mais c'est guère mieux hein, parce que du coup on manque des longueurs mais on va peut-être y arriver cette fois-ci ouais c'est juste voilà. donc ça, elle est reposée et pas tendue encore hein. tu prends la tension après 1 second écrou, un second écrou en dessous sur la patte réglable mobile l'ordre du 13 Pour faire levier pour tendre la courroie, celle-ci n'ayant pas besoin d'être très tendue. En fait, je m'appuie derrière le support moteur. Non, je sais pas si ça se voit et ça tend la courroie. Et voilà, voilà fais attention, ouais, c'est impeccable. quand même après un premier démarrage voilà. je vais reposer maintenant la courroie d'alternateur pour la courroie d'alternateur on passe derrière le fameux tour oh. on à sa place comme ça c'est fait les poulies la poulie moteur tout est enclenché Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire levier pour aller retendre. Alors, pour faire le levier, première étape, on va soulever un peu l'alternateur. Et là, à cet endroit, sur la pâte, je vais aller mettre la tête de ma clé. Voilà, on commencera par le vis et voilà, je vais mettre ma tête de clé et tout à l'heure je m'en sers rien pour faire le levier en m'appuyant de l'autre côté. Mais avant, rien du tout, je prépare ma clé de 13 pour les serrer, voilà, donc j'ai ma petite clé là qui fait levier, je suis pas mal au niveau de la tension et je vais aller me mettre sur l'autre côté pour les serrer l'écrou qui derrière. Donc on voit bien ma clé qui me permet de faire le levier de tendre, mon écrou de serrage complètement serré c'est une tête de boulon d'ailleurs un filetage ça y est tout est tendu et serré je vais pouvoir serrer la tête là haut Le resserrer donc j'ai fini par resserrer ici ma courroie a un peu de jeu mais on est dans les normes recommandé par Yann Mar. Il reste encore un peu de place pour tendre si j'ai besoin derrière pas beaucoup mais un petit peu voilà je vais remonter cette patte là en oubliant pas qui va bien pas voilà Donc on a remis la rondelle derrière la rondelle avec un petit jour qui va dans l'axe pour écarter micro supérieur ça pour l'instant on n'a pas besoin de serrer beaucoup parce qu'on va faire un démarrage d'essai pour vérifier que tout fonctionne bien mais malgré tout Une fois qu'on a fait tourner le moteur, on s'assure que la tension est toujours bonne. Là, Pour l'instant, ça me paraît correct. Sur un centimètre. Pour être un tout petit peu plus tendu, je vais m'en occuper de suite. Donc on resserre. Voilà, on va met le cache. Tant bien son support. C'est à tout ça un clé de 10.